Hey, salut à tous. Salut Hugo. Ensemble avec l'aise nous aimerions vous faire partager des recettes pour passer cette période de confinement. Bon alors Hugo, pour aujourd'hui, pour la tarte aux pommes, on a besoin. Des pommes. Exact. Des œufs. Du beurre. Euh, ça c'est. Des, des amandes pommes, en poudre. Des amandes en poudre. Pas effilées parce que c'est pas la même chose et. Du sucre blanc. Très bien. Évidemment sans oublier la pâte feuilletée. Donc aujourd'hui avec Hugo, on va on va faire une tarte aux pommes. Euh, en dessous de la tarte aux pommes, on va faire une franchipane avec de la poudre d'amande euh, et par-dessus un émincé de pommes avec de la pâte feuilletée dans le fond. Donc voilà, ça va être, euh, ça va être juste tip top. Ça va être une très bonne tarte. Hugo, mon chéri, tu pèses 140 g de poudre d'amande. Donc là, on a combien 21 21 g. On a encore besoin, vas-y. On a besoin de 100 g de sucre. Donc pour réaliser la franchipane pour la tarte aux pommes. Je demande à Hugo donc de rassembler la poudre d'amande, le sucre, deux œufs entiers, et il nous faut 75 g de beurre. Ouais, ouais. Oui. Très bien. Donc là, on rajoute 75 g de beurre. Hugo, qu'à chacun un œuf. Il faut deux œufs pour la recette. Chacun un œuf. Pas de coquilles, hein, s'il te plaît. Parfait. Tu peux laver tes mains, s'il te plaît comme tu viens de te laver les mains, elles sont bien propres, tu peux te permettre de mélanger tout avec ta main. T'en sors, j'ai. Oui. C'est correct Ok, c'est pas mal. Alors... Attends, bouge pas. On va faire comme ça. Ta main comme ça, et tu files te laver les mains. Hop. Moi, je vais terminer ici avec un petit coup de fouet. Voilà, ici, on a la franchipane qui est crue, mais qui est terminée. Donc là, elle est elle est faite. Donc la pâte est crue et elle est, elle est prête à être mise en poche. Ça s'achète partout, c'est des poches euh, à pâtisserie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma, ma, ma tranche de panne dans la poche, histoire de pouvoir, après, bien pouvoir la travailler euh, pour mon fond de Tu bouges pas, hein. toi tu restes là, tu bouges pas, d'accord Tiens, ça tu peux manger, je sais que t'as bien. Alors ici, le truc, c'est que... Quand on met une farce dans une poche, il y a souvent des trous d'air. Alors moi ce que je fais, c'est une petite astuce, c'est... Faites des... des... Voilà, des... Vous faites tourner votre poche, comme ça, il n'y a plus de trous d'air et tout votre appareil est bien mis dans sa poche. Et ici, vous faites toujours un petit nœud pour éviter des accidents. Ça va, c'est bon ah, Elle est délicieuse la prochaine panne quand vous l'avez finie. Hum, elle n'est pas finie encore. Hein. Oui, mais... Je vais, euh, Je vais la mettre un peu au frais. Voilà. Alors. Ici, pour vous faciliter la vie, la tâche et, et le travail, Deleuze a des super de feuilletées déjà toutes prêtes. Donc prêtes à consommer. Alors, je cherche un mot Donc ici, pour éviter qu'elle ne colle, petit coup de bon à graisse, on peut trouver ça également en Deleuze. Ce qu'on va faire, très simple, on retourne. On appuie. On appuie. Voilà, donc Hugo va nous faire... Euh, des petits trous dans le fond de la pâte de manière à ce qu'elle bah, reste bien plate et qu'elle ne commence pas à gonfler de, de partout Alors pendant qu'Hugo fait ces petits trous je vais m'attaquer aux pommes donc je vais les éplucher on va garder la peau, c'est ce qui va amener de la couleur à la tarte c est, c est, ce serait dommage d'avoir une tarte aux pommes toute blanche donc on va, on va laisser bien la, la pomme et, et, sa, et, sa, et sa peau alors euh, les pommes avec euh, trois pommes franchement on est vraiment bien je vais enlever les, les pépins et on va les couper finement après avec une mandoline ici. Petite mandoline, c'est un appareil euh, qui va couper les tranches de manière euh, régulière et, euh, et c'est assez pratique en cuisine. Et voilà donc les pommes. C'est OK. Et moi, ma tarte, c'est OK. Merci Hugo, c'est très gentil. Donc moi je vais utiliser une mandoline, donc si on n'a pas ça, on peut le faire au couteau, euh, ça prendra un peu plus de temps. Mais euh, c'est tout à fait faisable, évidemment, euh, avec un couteau. Si vous avez une mandoline, faites très attention, ça coupe hyper fort. Donc si vous passez votre doigt, ça va être une tarte aux pommes et aux doigts. Un petit récipient pour récupérer les pommes et on y va. Et après, vous pouvez en manger le reste. Hum. Alors voilà, les pommes sont taillées. Euh, moi, ce que je fais, c'est pour euh, éviter qu'elles ne s'oxydent. Un petit jus de citron. Et après... Là, elles vont rester blanches, comme ça, elles peuvent rester comme ça une, une bonne heure, sans, sans bouger d'un iota. Alors, on va passer à la franchipane. Donc, la poche en plastique, on fait un trou. Alors, ce bout-là, on le prend et on le jette directement. Parce que pour le même prix, ça finit dans la tarte et ça, c'est moins bon. Et voilà, on est parti avec la franchipane, donc. Et alors, Hugo, on est parti, hein Pour mettre les pommes On est parti pour mettre les pommes, exactement. Donc, les pommes, c'est simple. On irait épouser juste le bord de la tarte. Il faut... okay. Tu passes dessus, chérie, d'accord Oui. Pendant Hugo termine son dressage de pommes, euh, je vais aller couper une petite... petite astuce, perso, après, à faire ou pas, ça, c'est selon, selon les goûts. Je vais garder cette pomme, je vais en faire une petite brunoise. Comme ça, quand la tarte va sortir du four, on va venir mettre une petite brunoise de pomme légèrement citronnée pour mettre sur les pommes chaudes. Comme ça, on aura déjà une différente texture de pommes, différentes températures et ça peut, être, ça peut être sympa. Une brunoise, de, que ce soit de légumes ou d'un fruit, ce sont des petits cubes. Et ici, on obtient une petite brunoise. Mon chéri. Oui, ma tarte. Notre tarte. Très beau mon chéri. Moi je fais des petites feuilles et mon papa a fait une belle fleur. Oui si je me suis amusé avec les enfants vu que c'est pas la première. Si on peut faire un petit truc rigolo. Donc ici la pomme elle est dans son intégralité, n'est-ce pas T'as bien fait ça, Hugo. Je suis très content. Franchipane dans le fond de la tarte. Pas de feuilleté. Les pommes. Pink Lady. On va taper ça au four une vingtaine de minutes à 200 degrés. Oui. Merci. Bon, on va voir la tarte dans le four, ouais. ce que ça donne Hugo. Tiens, mets-toi un peu en arrière. Merci. Ok, nickel. Donc j'ai fait fondre un peu de beurre ouais. ici. D'accord je vais les mettre avec mon pinceau Tu fais doucement, fais gaffe c'est chaud hein. euh, Pour faire briller la tarte, il faut mettre un peu de beurre fondu Mais bien dans le bon sens On va venir mettre de la pomme crue Sur, Pour euh... amener et de la texture en plus Du goût de pomme Légèrement citronné, ça va être Ça va être bien frais Et on peut un peu mettre dans la fleur aussi Tu peux en mettre, on peut en mettre un peu dans la fleur aussi On va la démouler On va regarder en dessous Ce qui est important, c'est que la pâte soit bien cuite aussi dans le fond Voilà, elle est juste dorée comme il faut Ici, on a du sucre impalpable, du sucre S0. Voilà le résultat de notre tarte aux pommes. On a mis un peu des pommes crues et on a mis un peu de sucre impalpable. Et pour, en dessous euh, des pommes, qu'est-ce qu'on a en dessous des pommes En dessous des pommes, on a euh, beau, euh, euh, de la franchipane. Donc, petit rappel, pâte feuilletée, franchipane, pommes crues et pommes cuites. Donc euh, voilà, donc, euh, petit, petit sucre impalpable. On a juste mis un petit peu de, de beurre clarifié pour euh, éviter que les pommes ne soient trop sèches. Délicieux cette tarte mmh.